Bonjour, c'est Franck, et je voulais faire un retour par rapport à la pépinière que j'ai vécue avec Samuel en fin d'année. Donc euh, j'ai choisi la, la pépinière qui dure 10 jours, et euh, mon idée c'était euh, essayer un peu de de comprendre, en tout cas de dépasser euh, certains blocages que j'avais, euh, que je sentais bien, qu'il y avait euh, des choses qui m'empêchaient, enfin je m'empêchais avec certaines choses euh, d'avancer dans ma vie, que ce soit sur le plan euh, perso, sentimental et, euh, et professionnel. Au début c'était d'ailleurs euh, plus pour le côté pro, et on s'aperçoit que, que tout est lié euh, évidemment. Alors euh, comment ça se passe bah, En fait c'est des conversations enregistrées euh, en vidéo, et on raconte un peu ce qu'on veut et, et Samuel euh, a à une vision, enfin une vision, il, il voit comment notre structure euh, inconsciente fonctionne. Et euh, donc finalement il n'y a pas forcément besoin d'être rentré trop dans les détails si on n'a pas envie. Moi j'ai besoin, parce que j'ai mon côté un peu cartésien de tout expliquer tout ça, donc euh, j'ai raconté euh, ce que je voulais assez précisément. Et, euh, et donc Samuel il a, il a ce, ce don qui pour moi est beaucoup plus qu'une technique et, et par là donc beaucoup plus intéressant, euh, c'est sa manière de, de, de voir, de ressentir en profondeur les choses, et donc c'est euh, comme un éclairage différent et ça permet de mettre en lumière tout un pan dont on n'avait pas conscience par définition, puisque c'est très très inconscient. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, et euh, le fait que ce soit en vidéo, euh, en enregistrement, pardon, enregistré, c'est vraiment génial, parce que là, je, je suis en train de revenir euh, dessus, et euh, il y a un temps de digestion, euh, bien sûr, je l'avais déjà refait, mais quand on réécoute les vidéos, euh, on reprend conscience d'aussi d'autres choses, parce qu'on est toujours dans une certaine manière de d'écouter, de comprendre, avec les choses qu'on a en tête, et quand on revient dessus, c'est vraiment super intéressant. Et au niveau bah, des résultats, <coughs> moi j'ai vraiment... donc euh, Et c'est ça que je voulais dire, c'est pas juste une prise de conscience, euh, évidemment, est, le juste, il est, il est un peu... Il est pas très juste pour le coup, parce que c'est énorme, mais ce qui est vraiment génial avec Samuel, c'est qu'on sent que, voilà, ça se réaligne. Le, le, sa, sa vision, sa clairvoyance fait que les choses en profondeur se réalignent et ça permet justement une sorte de liberté. Évidemment, ça ne fait pas les choses dans le, dans le concret, hein, c'est à nous de les faire, mais voilà, c'est possible. Moi, j'avais comme des systèmes de, de, de bugs où je me retrouvais coincé avec moi-même, euh, tiraillé, et tout ça, et là, c'est libéré. Quoi. Donc dans le concret, moi, mon activité en ce moment, elle est très très en ralenti, euh, très très ralentie, pardon, avec le la situation de confinement mais je sens bien qu'il y a des choses qui ont vraiment changé notamment dans ma dans, ma, dans mes relations il euh, ya des petits clashs il ya eu des petits clashs parce que justement euh, ça peut déborder un petit peu parfois mais euh, je le vois plus comme quelque chose de négatif qui me je m'empêche plus de, de, de dire ce que je pense et pour moi c'est vraiment primordial et donc là c'est des résultats vraiment hyper importants euh, voilà ce que je voulais dire et euh, ouais, voilà, le fait qu'on puisse reprendre les vidéos, c'est comme si on se refaisait un petit peu une cure de, de coaching. Ça, c'est vraiment super intéressant. Euh, voilà, voilà. Merci à vous.